Bonjour les amis, nous sommes le 1er septembre 2021, nous allons donc faire une analyse du Dax. Donc est-ce que le Dax va casser les 16 000 en ce mois de, de septembre Il n'arrête pas de d'essayer donc de casser les 16 000 est-ce qu'on va aller jusque 17 000 18 000 19 000 20 000 <rire> euh, avant la fin de l'année on ne sait pas mais en tout cas euh, le retournement ne se fait pas et on voit quand même des tentatives euh, pour euh, essayer de casser les 16 000 on voit que hier encore on a eu une belle euh, un beau mouvement et puis une chute euh, très forte et puis vous voyez le marché qui repart en nouveau, de nouveau, qui va titiller de nouveau les 16 000. Donc où est-ce que, est que ça va nous mener Si on regarde sur du plus long terme donc en weekly, on voit ici donc chaque bougie qui correspond à une semaine, on voit qu'après la, la baisse ici importante, ben on a cette remontée avec parfois des corrections où tout le monde panique, où tout le monde dit que c'est la fin du monde <rire> et alors euh, j'aime bien voir aussi euh, ne fût-ce que même s'il y a des petites corrections euh, comme ici Eh bien vous regardez euh, sur internet ou dans les journaux on vous annonce une baisse catastrophique euh, de la bourse <rire> donc vraiment euh, il faut quand même euh, faire un petit peu d'analyse technique et lorsqu'on regarde un graphique comme cela à long terme on voit quand même que c'est tout à fait normal donc même si on regarde en mensuel et eh bien vous voyez qu'on a quand même une tendance haussière très importante Donc euh, depuis des années. Donc ici on est 1er juillet 2011 vous voyez, euh, 10 ans plus tard et eh bien vous voyez la montée du marché. La preuve quand même que la bourse ça peut rapporter, donc euh, sur de long terme c'est clair que ça, ça rapporte maintenant. On peut avoir bien sûr des chutes très importantes et si vous ne, vous ne connaissez pas le principe euh, de la bourse euh, des marchés eh bien vous pouvez perdre des fortunes quand vous avez des mouvements ne fusent que comme ça. Donc euh, il faut savoir euh, trader dans les deux sens parce qu'on peut bien sûr gagner dans les deux sens, mais il faut bien sûr faire des analyses, euh, comprendre un petit peu le trading, la bourse euh, avant de se lancer et de mettre des sommes importantes. Donc vous voyez, on est toujours dans une tendance très haussière. Donc vous voyez beaucoup de bougies vertes, ici on a quand même en euh, un mensuel une bougie un peu rouge ici qui a pu faire hésiter. Mais le marché est reparti et euh, donc on est toujours à ce niveau de 16 000 qui ne casse pas pour le moment mais euh, on n'en est pas loin là. Il a quasiment, euh, il a dépassé la... Et on était donc le 16 000 il était, il était ici, voilà. Vous voyez là il y a eu des tentatives de cassure, voilà donc vous voyez ici des tentatives de cassure, encore une ici. Euh, maintenant le marché qui remonte, est-ce qu'il va aller plus haut, est-ce qu'il va aller plus bas Je ne sais pas, moi j'avais une position à l'achat ici que j'ai protégée, ce matin j'en ai pris une à la vente ici, est-ce que le marché va redescendre On ne sait pas. Euh, mais en tout cas euh, ça, ça vous montre qu'il ne faut pas croire tout ce qui est dit euh, dans les médias lorsqu'on vous parle de chute incroyable, il faut faire quand même une analyse à plus long terme. Euh, actuellement bien sûr l'évolution euh, de la bourse n'a rien à voir avec la situation économique réelle parce que c'est clair qu'il y, soci... y a des sociétés qui s'en tirent très bien actuellement avec, euh, avec les conditions assez difficiles euh, qu'on vit mais euh, il est clair que beaucoup de sociétés sont en difficulté et ce qui explique la montée de la bourse là, c'est bien sûr euh, le soutien des banques centrales. Donc banque centrales qui injectent des liquidités sur les marchés, ce qui fait monter la bourse. Alors est-ce qu'ils ont décidé d'arrêter à 16 000 ou pas je n'en sais rien mais je ne vois pas de raison donc comment est-ce qu'on peut gagner dans un marché comme ça Eh bien c'est bien sûr se positionner à court terme, prendre rapidement des bénéfices et ensuite vous pouvez éventuellement garder des positions à plus long terme mais c'est certain que quand vous voyez des mouvements comme ceci, donc on peut mesurer ici entre le plus haut et le plus bas, on est à 250 points sur le Dax. vous voyez euh, en, en une journée ce qu'il peut faire comme mouvement et puis le lendemain il vous refait euh, 250 points euh, dans, dans l'autre sens. Donc c'est assez euh, fantastique ce qu'on peut gagner de cette manière-là sur les marchés simplement avec euh, une méthode, euh, une méthode pas si compliquée que ça à comprendre mais bien sûr euh, il faut il faut savoir quand rentrer, comment détecter des retournements comme ça, bien, mettre, bien tracer les niveaux euh, aussi bien à l'achat qu'à la vente, protéger ses, ses positions comme je l'ai fait ici. Donc il y a quand même certaines techniques qui vont vous permettre de, de gagner. C'est pour ça que moi ça fait des années que je transmets à travers mes formations euh, ce que j'ai appris au fil du temps aussi bien en suivant bien sûr des formations au départ, ça me semble euh, la manière la plus rapide de, de gagner de l'argent et d'apprendre. Donc il vaut mieux investir d'abord dans des formations plutôt que de se lancer avec de l'argent réel sur des marchés avec des techniques qu'on ne connaît pas du tout. Donc euh, moi ça fait des mois maintenant que je me spécialise sur le DAX. Avant je faisais l'euro dollar, je faisais d'autres choses, d'autres marchés. Mais euh, si vous, vous avez un marché que vous aimez bien et eh bien spécialisez-vous là-dessus, c'est le conseil que je vous donne. Et après donc apprenez des techniques euh, à court terme donc, pour gagner à court terme et vous verrez que vous pouvez très bien euh, euh, gagner euh, en, en mettant, en mettant peut-être peu d'argent au départ mais en investissant d'abord euh, dans une formation pour euh, que vous ayez la possibilité donc de, de ne pas perdre de l'argent, d'essayer de gagner le plus vite possible et d'arriver donc à des bons résultats le plus vite possible. Donc, euh, ce que je vous conseille, c'est de faire, euh, euh, de suivre des formations bien sûr, et après de regarder toujours euh, les marchés à long terme d'abord de tracer des, des niveaux. Donc comme je l'explique dans les formations, support et résistance c'est la base du trading et après eh bien, vous, verrez, euh, vous verrez la technique que vous préférez, il y, a, il y a différentes techniques. Moi je travaille maintenant sur le market profile mais euh, tout ce que j'ai développé par le passé bien sûr reste valable. Ici donc c'est un, un graphique avec le market profile qui est une technique extraordinaire, fantastique. Je suis en train de préparer donc une formation là-dessus. Vous voyez que c'est totalement différent, ici on a des inscriptions de lettres, on n'a pas les bougies japonaises mais ça fonctionne euh, de manière très efficace sur tous les marchés. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et eh bien on va observer donc on, on va se positionner à court terme on protège euh, ses, ses positions et on gagne de l'argent avec euh, les techniques qu'on connaît en essayant de se positionner dans le bon sens sur les marchés. Si les banques centrales continuent à, donc à soutenir les marchés eh bien euh, on le sait donc on va privilégier les trades à l'achat sur du long terme mais sur du, du court terme et eh bien vous voyez quand même qu'on peut euh, gagner de l'argent euh, sur du court terme également. Donc vous voyez là j'ai protégé ma position et le marché se reprend. Donc tout ça vous devez l'apprendre, euh, vous devez apprendre, vous devez, euh, apprendre euh, des techniques de, de scalping au départ ce qui vous permettra donc de gagner rapidement sur le marché et euh, peut-être de, de faire de cette activité votre activité principale un jour. Voilà donc euh, je résume cette, euh, cette vidéo. Est-ce que le marché va casser les 16 000 Moi je dirais que c'est bien possible dans la mesure où il n'y a rien de nouveau qui a été annoncé. Est-ce que ça va être euh, aujourd'hui, demain, euh, dans un mois ou dans six mois Je n'en sais rien mais en tout cas on peut s'amuser sur un marché euh, comme le DAX comme vous voyez les beaux mouvements qu'il peut faire et les beaux gains que vous pouvez faire avec cette technique euh, de scalping. Et après, bien sûr vous pouvez transformer vos scalps en day trade et en swing trade même si vous le voulez. Voilà, je vous souhaite euh, un très bon début de septembre et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt